Bonjour les amis, est-ce que les diplômes vous sont utiles en trading, en bourse Eh bien pas du tout, un diplôme ne va absolument pas vous aider à devenir un bon trader. Vous avez peut-être vu euh, des vidéos de certaines personnes euh, qui se vendent d'avoir des diplômes en finance. Eh bien pour avoir suivi euh, leur formation je peux vous dire que ce ne sont pas des bons traders. Donc euh, ça c'est la petite parenthèse euh, amusante. Mais euh, je peux vous dire que si vous connaissez un petit peu le trading, vous serez d'accord avec moi, un diplôme en finance, en, en, un diplôme d'une université ne va absolument pas vous aider à devenir un bon trader. Il ne faut même pas être particulièrement intelligent pour devenir un bon trader, il faut simplement avoir une méthode et être bien discipliné. Alors où trouver la méthode Si vous cherchez par vous-même, ça risque de prendre des années, ça peut prendre 10 ans ou plus, mais si vous vous inscrivez à des formations au trading, il ne faut pas forcément payer très cher. Si vous regardez le prix de mes formations au trading, eh bien, euh, vous verrez qu'elles ne sont pas très chères. Vous pouvez également vous inscrire à ma chaîne YouTube ou à d'autres chaînes YouTube qui traitent euh, du trading. Donc euh, il suffit euh, de cliquer sur le lien s'abonner ici et vous verrez que vous en apprendrez pas mal euh, sur le trading, euh, sur la manière de gagner en bourse. Mais, ne cherchez pas les universités qui vous forment à la bourse ou au trading, ça n'existe pas. Donc euh, aujourd'hui, grâce à YouTube, il y a moyen de suivre euh, des formations euh, sur YouTube. Vous avez accès à mes vidéos qui sont gratuites, bien sûr, sur ma chaîne YouTube. Ou bien vous pouvez accéder à mes formations payantes. Vous avez un lien ici au-dessus euh, et sous la vidéo vers euh, mes formations donc euh, à la bourse ou au trading. Et vous verrez que vous n'allez pas vous ruiner avec ça, mais ça va vous permettre d'avancer et d'avoir de bons résultats, comme en témoignent mes étudiants ici en dessous. Si vous allez sur le blog Serge Demoulin à vie, vous verrez les témoignages des étudiants qui ont suivi mes formations. Donc, pas besoin de diplôme. Moi, je n'ai pas de diplôme en finance. Je n'ai pas non plus de diplôme en trading, puisque ça n'existe pas. Vous avez bien des écoles qui peuvent vous faire un soi-disant diplôme, mais ça ne vous servira absolument à rien. Donc le trading, ça s'apprend à travers des formations, à travers des conseils, à travers des vidéos gratuites et des vidéos payantes. C'est comme ça que vous arriverez à progresser, mais pas du tout avec des diplômes. La théorie ne sert pas vraiment, c'est surtout la pratique qui vous fera avancer. D'abord sur un compte de démonstration, bien sûr, comme je le conseille toujours à mes étudiants. Et puis sur un compte réel. Mais euh, il vaut mieux avoir quand même un guide plutôt que de chercher par soi-même parce que par exemple les, les méthodes il y, en a, il y en a des milliers, les indicateurs techniques il y en a des milliers, des plateformes il y en a beaucoup également. Donc il vaut mieux avoir quand même quelqu'un qui peut vous guider pour vous faire gagner du temps et vous faire gagner de l'argent et surtout vous éviter d'en perdre beaucoup. Parce que c'est tellement facile d'ouvrir un compte de trading, de se dire euh, je vais gagner beaucoup d'argent en bourse, non, euh, ce n'est pas aussi simple que ça quand même. Euh, on dit qu'il y a 90% des traders qui perdent de l'argent. Oui, probablement. Pourquoi Parce qu'il y a des tas de gens qui se lancent euh, sans savoir euh, dans quoi ils se lancent. Donc, euh, sans formation, eh bien, vous allez mettre de l'argent. Euh, euh, il vaut peut-être mieux que vous jouiez au loto euh, plutôt que de faire de la bourse de cette manière-là. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est quand même de le faire assez sérieusement, avec euh, une méthode efficace. Ce n'est pas un casino, le trading, vraiment. Si vous voulez arriver à gagner de l'argent d'abord de manière complémentaire à vos revenus actuels, eh bien, il faut y aller petit à petit. Vous allez peut-être gagner euh, d'abord 5 euros, 10 euros par jour, puis euh, 20 euros, 50 euros, 100 euros, et peut-être que vous arriverez après à gagner euh, des milliers d'euros par jour. C'est tout à fait possible. Mais il faut aller étape par étape, il faut d'abord apprendre à marcher avant de vouloir courir et euh, surtout euh, ne pensez pas qu'on peut euh, trader de manière intuitive. J'ai connu des gens qui, qui m'ont dit qu'ils avaient fait du trading et comme par hasard ils ont arrêté aujourd'hui, pourquoi Je leur disais quelle était ta méthode et bien ils me disaient oh, moi c'était à l'intuition. Bon à l'intuition ça ne fonctionne pas, je peux vous le garantir parce que le trading, est tout sauf quelque chose d'intuitif, c'est même contre-intuitif. Donc il vous faut vraiment connaître des méthodes, comprendre le fonctionnement des marchés et alors vous pouvez espérer arriver à avoir des bons résultats. Donc c'est le conseil que je vous donne, les diplômes ne cherchez pas, ça ne sert à rien, ça ne va pas vous aider, des études en finance ça ne va pas vous aider non plus si vous cherchez à devenir trader et à gagner de l'argent, c'est à la portée de tous les particuliers avec un petit capital pour commencer et après une fois que vous pourrez démontrer que vous êtes sérieux, que vous êtes discipliné, il n'y aura pas de problème pour trouver des capitaux, ça je peux vous le garantir, euh, ce n'est pas compliqué, il y a des tas de gens qui cherchent où placer leur argent, puisqu'aujourd'hui euh, l'épargne en banque ne rapporte plus rien. Donc euh, soyez confiants, euh, il y a moyen de gagner de l'argent en bourse, mais euh, ce n'est pas en passant des années euh, à user vos fonds de culotte euh, sur, sur les bancs des universités que vous apprendrez à devenir un bon trader. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous souhaitez euh, démarrer avec une euh, formation payante, ben, vous avez mes formations payantes à votre disposition ou en attendant, vous pouvez continuer à suivre euh, mes vidéos. Dans la description, vous trouverez également une description vers ma chaîne YouTube euh, parlant du marketing Internet. C'est une autre manière de gagner de l'argent également euh, sur Internet et également sur ma chaîne euh, euh, immobilière puisque je fais de l'immobilier également ici à Tenerife. vous voyez le temps qu'on a ici fin janvier, c'est 23 degrés cet après-midi donc euh, c'est un endroit euh, très intéressant pour investir également. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.